Oui, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter un papier tout récent qui est sorti donc dans le numéro de mars de Jack Hartfeller. qui est publié par… c'est un travail collectif parisien, donc piloté par Mondor et qui s'intéresse à une question qui est extrêmement importante. Est-ce que l'amylose a pu… Avoir un impact sur les résultats des essais thérapeutiques dans l'insuffisance cardiaque à FEG préservée. Alors, je vous apprends rien en vous rappelant que euh, tous les essais qui ont voulu euh, évaluer les traitements efficaces dans l'insuffisance cardiaque à FE réduite ont raté leur cible dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée, hein, que ce soit pour euh, les ARA2, les, les IEC, les bêta-bloquants, euh, l'aspironolactone, le sacubril valsartan et puis euh, également l'ivabradine. Alors, euh, pourquoi est-ce que l'amylose cardiaque peut être confondue En tout cas, pourquoi est-ce que l'insuffisance cardiaque à FE préservée peut être confondue euh, avec euh, l'amylose Eh bien, parce que ces deux pathologies euh, partagent les mêmes caractéristiques. Euh, l'amylose cardiaque, bien sûr, donne des signes et des symptômes d'insuffisance cardiaque. La fraction d'éjection est longtemps préservée. Il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, une dilatation de l'oreillette, une dysfonction diastolique, donc des signes des, des, euh, des anomalies structurelles et fonctionnelles euh, du cœur, et puis euh, une élévation des peptides natriurétiques. D'autre part, on sait aujourd'hui que la, la prévalence de l'amylose dans la science cardiaque à feu préservé est euh, loin d'être négligeable. Euh, vous savez que dans les séries autopsiques, euh, on trouve euh, des dépôts amyloïdes à transthyrétine sauvage chez 17% des patients décédés d'insulence cardiaque AFU préservé, c'est même 40% chez les patients de plus de 80 ans. Si euh, on fait euh, des scintigraphies euh, ou des phosphonates euh, dans ces, cette population, on va trouver 13% d'amylose. Et puis si on combine IRM et scintigraphie osseuse, euh, la prévalence peut monter jusqu'à 29%. Alors, est-ce qu'on a pu inclure des amyloses cardiaques dans ces essais et est-ce qu'ils ont pu biaiser les résultats de ces essais? Alors, il est vrai que l'amylose et les processus infiltratifs ainsi que les cardiopathies hypertrophiques étaient listés comme critères d'exclusion dans un certain nombre de, de ces essais, mais pas tous. Toutefois, il n'était pas spécifié de faire des euh, examens spécifiques pour éliminer cette pathologie et en plus, le libellé du critère d'exclusion était le plus souvent très vague. C'était par exemple une cardiopathie infiltrative ou hypertrophique connue. Donc ça laissait ouvert la possibilité d'inclure ces patients. Et puis il y a deux indices qui sont peut-être purement spéculatifs, mais qui sont rapportés par les auteurs, issus de certains essais qui peuvent être intéressants. Alors, par exemple, il y a l'étude BEST, certes, ce n'est pas un essai sur la science cardiaque à FE préservé, mais c'est le seul essai euh, qui euh, a été négatif pour un bêta bloquant dans la science cardiaque à FE réduite. Et dans cet essai, donc, le, le, le bussin de LOL euh, n'avait pas d'action, euh, sauf peut-être une amélioration dans la population euh, non noire. Et donc, ça laisse supposer que peut-être qu'il euh, a été inclus des patients euh, avec des, des aminoses euh, à transthyrétine mutée euh, parce qu'on connaît la, la grande prévalence de, du variant Val-142-Ile dans cette population noire. L'autre indice, c'est dans l'essai Paragon. Euh, vous savez qu'il y avait une tendance à l'amélioration et à l'efficacité chez les femmes et dans les franges de FEVG plus basses. Euh, or, l'amylose est une, une pathologie à prédominance masculine avec une fraction d'élection qui est longtemps tout à fait normale, et donc peut-être que ça a pu affecter les résultats. Donc, euh, Comment est-ce que l'inclusion euh, de patients avec amylose euh, ont pu biaiser les résultats euh, ben, Premièrement, parce que la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque dans l'amylose cardiaque est complètement différente et qu'il n'y euh, a pas de raison qu'un traitement bloquant les systèmes neurohormonaux puisse avoir un effet. Et puis, au contraire, ces drogues peuvent être délétères dans l'amylose cardiaque. Les IEC les ARA2 sont mal tolérés, peuvent aggraver des hypotensions. Les bêtabloquants, bloquants, l'ivabradine, vont, dé... vont réduire le débit cardiaque, et donc c'est délétère. Et puis, la digoxine, théoriquement, peut s'accumuler et puis aggraver des... des troubles de la conduction. Et puis, dernière raison, c'est que l'amylose cardiaque est une population à très, à très forte mortalité. Là, ce sont déjà des résultats présentés dans l'étude. Les auteurs ont comparé la survie des patients de leur cohorte amylose cardiaque à celle des patients inclus dans les essais, notamment DIG et TOPCAT, 4 Vous voyez que la survie des patients amylose cardiaque est beaucoup plus défavorable. Donc, ils ont euh, regardé les critères d'inclusion de huit essais euh, multicentriques randomisés phase 3 Charm Preserve, PCHF, DIGPEF, Eye Preserve, Seniors, Topcat, Edify et Paragon avec donc, les euh, différents euh, médicaments euh, testés. Et puis, ils ont euh, pris une cohorte de patients euh, amylose cardiaque, une cohorte de, de patients suivis euh, à Mondor. 317 patients, 31% étaient des amyloses AL, 27% des amyloses euh, héréditaires, 42% des amyloses séniles. Et ces patients devaient avoir les critères d'insuffisance cardiaque euh, de l'ESC 2016 avec euh, des signes symptômes d'insuffisance cardiaque, un nt pro bnp supérieur à 125 picogrammes par millilitre et une fraction d'éjection au-dessus d'un seuil. Et Ce seuil était, avait évidemment varié euh, dans les différents essais. Donc, vous voyez que, par exemple, on aurait pu inclure tous les patients de la cohorte cardiopathie amyloïde dans seniors, puisque la limite était 35%. Plus sérieusement, donc 285 auraient pu être inclus dans PEPCHF, 270 dans Charm Preserved, 240 dans High Preserved, Topcat, Edify et Paragon, et 227 dans DIG, PEF. Donc, ça, c'est uniquement pour le critère fraction d'éjection. Et puis, ils ont regardé les autres critères d'inclusion dans les différentes études, les critères échocardiographiques, cardiographiques l'âge, la classe fonctionnelle, les peptides natriurétiques, et ils ont regardé quel, le nombre de patients qui remplissaient tous les critères selon chacun des essais. Et on voit que, par exemple, on aurait pu attirer la moitié des patients avec amylose cardiaque dans Paragon, 31% dans Seniors, 16% dans PEPCHF, 60% dans Charm, 38% dans High Priser, 51% dans Top4, 33% dans Edify et les deux tiers dans DICPEF. Alors pour PEPCHF Seniors, le chiffre plus faible est que vient du fait que les fractions d'éjection dans ces deux essais euh, devaient être supérieures à 70% et donc ça exclut les patients dans la corde amylose cardiaque qui avaient des amyloses euh, AL, qui donc étaient plus, plus jeunes. Donc, euh, il paraît assez certain qu'il euh, est tout à fait possible que des patients amylose cardiaque aient pu être inclus dans ces essais. Comment est-ce qu'on peut euh, éviter euh, cela Les auteurs proposent un algorithme qui maintenant est assez généralement utilisé, qui est de se dire, dans une population avec insuffisance cardiaque à FE préservée, euh, il faut regarder. Les signaux d'alerte, les red flags, donc qui peuvent être cliniques. Il y a l'ECG, rechercher un syndrome du canal carpien, une macroglossie etc. Il y a des indices biologiques, augmentation de la troponine, augmentation exagérée du BNP, ou bien des red flags échocardiographiques, notamment le strain. Et chacun de ces red flags doit conduire à réaliser deux examens un bilan de pathie monoclonale et une scintigraphie osseuse, ce qui permettrait théoriquement euh, de, euh, de sélectionner les patients ayant une amylose, les exclure des essais thérapeutiques. Cet algorithme a été testé dans l'accord de patients avec amylose cardiaque, comparé avec 174 patients qui étaient adressés euh, au centre de référence pour suspicion d'amylose cardiaque, mais dont le diagnostic a été exclu. Et donc, l'association bilan-gamma-pathie monoclonale anti-osseuse a une sensibilité de 100% pour détecter les patients avec amylose cardiaque. Et donc, vous voyez, la courbe ROC est une R sous la courbe 0,93. Donc, les limites de cette étude, les détracteurs ont dit que, par exemple, dans certains essais, comme avec le Valsartan, sa le Valsartan, il y avait des des périodes de run-in run in en open-label et que les patients qui avaient des hypotensions étaient exclus. Donc, ça a pu éliminer un certain nombre d'amyloses. Euh, C'est discutable. Ceci dit, euh, on ne sait pas combien de patients dans ces essais ont été exclus sur la suspicion d'amylose. et puis surtout, malheureusement, on ne saura jamais euh, combien de patients euh, auraient été exclus en utilisant un screening spécifique. Les limites aussi qui sont signalées par les auteurs eux-mêmes, c'est que le recrutement est survenu dans un centre de référence pour la cardiaque et donc avec probablement un biais de recrutement et puis que c'est une étude rétrospective et qu'on ne peut pas savoir quelle est la prévalence réelle de ces signaux d'alerte. Donc, en résumé, ces résultats montrent que les critères de sélection des patients qui ont été utilisés dans les essais cliniques d'insuffisance cardiaque à feu préservé ne, ne permettaient pas d'exclure des patients avec amylose cardiaque. Et que donc, il y a un argument pour euh, faire ce screening systématique euh, pour inclure des patients dans de futurs essais qui concerneraient de nouveau des traitements d'insuffisance cardiaque à feu préservé, Et que donc, ce bilan, euh, qui est très simple à faire, devrait inclure donc un bilan de monoclonale et une scintigraphie osseuse chez les patients qui ont des, des signaux d'alerte. Voilà, je vous remercie.